C'est Willman, content avec vous, grosse vidéo aujourd'hui, vidéo SQDC, on parle ici d'un autre produit tribal, le deuxième cette semaine, avec la variété très attendue des abonnés sur Instagram, on parle ici de la variété Triple Burger, toujours un plaisir, un pouce, un commentaire. Important et très, très apprécié. Par où commencer le triple burger? On connaît ça ici chez Winman. Je fais pousser du triple burger de la compagnie Skunk House Génétique. Grâce à Zuzu Kana qui m'a donné une plante de Triple Burger. On sait que Zuzucana s'est procuré une dizaine de graines de cannabis régulières. Donc, quand on a des graines de cannabis régulières, on peut avoir des femelles, ce qui veut dire des cocottes, ou des mâles, des boules de pollen. On veut pas de pollen, on veut des cocottes. Donc, après avoir fait une chasse au phénotype de la variété Triple Burger, Zuzucana Zuzukana est arrivé à une conclusion euh, qu'il a gardé là, trois plantes. Euh, J'ai eu la chance de goûter à ces trois plantes et ma préférée était son phénotype numéro 6 qui m'a donné. Il m'a donné une plante euh, triple burger, phénotype numéro 6, que j'étais capable de faire pousser ici. Zuzukana a pas aimé trop trop le triple burger numéro 6. Il a plus euh, aimé deux autres euh, phénotypes. Je pense que c'était le phénotype numéro 2 et le numéro 3, on sent Alice. Euh, deux, deux, deux plantes qui étaient un petit peu différentes du phénotype numéro 6, mais quand même, on sait qu'il y a des ressemblances. Quand on fait pousser une graine de cannabis de la même variété, il y a des similitudes, beaucoup de similitudes. Et. Quelques différences. Donc, aujourd'hui, on est ici avec Tribal. On va essayer ça. Écoutez, j'ai été voir sur le site de la SQDC. 25 et 60. On se casse pas la tête avec Tribal. On sait à quoi s'attendre avec euh, l'échelle de prix. 25 dollars et 60. À quoi s'attendre? Écoutez, quand j'ai vu que Tribal avait sorti un triple burger, j'ai immédiatement contacté Zuzukana. Je lui ai annoncé la nouvelle et il m'a répondu. Ils ont osé. Pourquoi ils ont osé Ben écoutez, premièrement, on se demandait, est-ce que c'est du triple burger de skunk out génétique Parce que si c'est du triple burger de skunk out génétique, on sait à quoi ça tente. On sait, on sait qu'est-ce que ça sent. On, on, on a une tendance, on, on a une bonne idée parce que j'en ai fait pousser, Zuzu canon en a fait pousser, on en a fumé. Donc, euh, c'est là qu'on voulait savoir, en ouvrant ce contenant-là, si, si, si, si ce n'est pas un triple burger, je vais vous le dire tout de suite. Si ça vient d'une de, de, de, de, de, graine de cannabis achetée en, en, dans, dans, dans un sac à surprise, je vais vous le dire tout de suite. Est-ce que Tribal utilise vraiment des graines de cannabis de skunk house génétique? Est-ce qu'ils utilisent des graines de, de qualité? Je pense que oui. Taux de THC impressionnant, 29.3%. Du calme, du calme, du calme, je vous ai entendu sur Instagram et je vous entends présentement. S'il vous plaît, s'il vous plaît, écoutez la vidéo du début à la fin. S'il vous plaît, arrêtez de sauter à vos propres conclusions. S'il vous plaît. Donc, le triple burger 29.3%, s'il vous plaît, s'il vous plaît... 29% de THC, 29.3, s'il vous plaît. Possibilité entre... Encore une erreur sur le site de la SQDC. Encore, encore, encore, encore. Le cannabis, c'est un médicament. Le médicament, c'est une drogue. Une drogue, médicament, médicament, drogue. Si on écrit, si, si on y croit, là, au taux de THC, là, si, si là, si on y croit, c'est important d'indiquer bonne, les bonnes indications. Possibilité entre 21 et 27, j'ai 29. J'ai 29. S'il vous plaît, quelqu'un qui veut acheter un cannabis, puis qui veut avoir entre 10 et 15, il ne faut pas qu'il y ait 22 faut écrire en, en 10 et 22. Là, c'est entre 21 et 27. J'ai du 29. SQDC, SQDC. Allô, allô. Arrangez donc vos affaires, s'il vous plaît. Tout THC possible entre 21 et 29. Entre 21 et 29. Allô, allô. Terpènes. Les terpènes, le goût, les arômes, ça donne... Les, les, les terpènes, ça donne un buzz. Les terpènes avec le, les cannabinoïdes. Les cannabinoïdes, c'est le THC, le CBD. Les cannabinoïdes avec les terpènes, on mélange ça ensemble. Travail d'équipe. Et puis le buzz, c'est pas juste le THC, c'est avec les terpènes. Terpènes dominantes. Le goût le goût là, qui va sortir le plus de ça, c'est la terpène cariophilène. Oh que oui! Cariophilène, on peut avoir de bonnes et mauvaises surprises. Avec l'arôme du cariofilène, deuxième terpène en importance, myrcène, la troisième limonène, quatrième humulène et la cinquième linalol. Et si on mélange tous ces terpènes-là ensemble, selon le site de la SQDC, cela nous donnerait un goût de terreux, fruité, fromage. Donc. <coughs> Je pense que c'est le moment euh, d'ouvrir euh, ce produit. Et si on regarde un peu, là, c'est quoi du triple burger? Ben C'est du GMO croisé avec du double, double burger. Et on sait que le GMO qui a été utilisé par House Génétique, c'est le GMO, euh, j'allais dire par excellence, mais le GMO qui a été créé euh, par la personne euh, en Espagne... Euh, Masterflex, ah, je ne rappelle pas de son nom, en tout cas peu importe, on rouvre ça immédiatement, j'en ai déjà, j'ai déjà goûté, euh, j'ai déjà essayé, j'en ai deux, donc je sais où est-ce qu'on s'en va avec cette vidéo les amis, on va regarder ça de plus près, avec Tribal il n'y a jamais de pochette d'humidité, Très, très bon... Euh... Ouf! Écoutez, quand j'ai ouvert la canne, la canne la première fois, euh, j'étais abri... content. J'étais content parce que c'est du triple burger. Ça sent là... La... C'est... C'est effrayant. C'est effrayant. C'est comme le triple burger que Zuzukana a gardé. Euh, les phénotypes que Zuzukana a gardés, c'est... Pratiquement là, la même odeur, c'est très très très similaire, ça n'a aucun bon sens. Je vous montre ça de plus près à la caméra et ensuite on enchaîne. Alright, gang, on est avec le 3,5 g de Tribal de Triple Burger. Très beau cannabis comme d'habitude, de super belle couleur, des petites taches de mots. très très très givré. Toujours, toujours de la qualité de Tribal, 25,60$, meilleure compagnie à la SQDC, en Canara Biotech, qui nous offre les produits de Tribal. Alright, euh, on sait à quoi s'attendre, on enroule un immédiatement. Alright gang, on est de retour avec le Triple Burger. Écoutez, euh, c'est vraiment du Triple Burger de Skunk House génétique. J'ai euh, communiqué avec euh, Tribal, ils m'ont confirmé que ça venait de Skunk House génétique. Le Galactic Runs, par contre, lui vient de Exotic génétique. Mais pour venir au Triple Burger, c'est euh, pas un arôme qui, qui va devenir euh, le numéro 1 de la SQDC. C'est vraiment un goût particulier. C'est vraiment pour ça aussi que zuzu Kano m'a dit qu'ils avaient osé. Euh, C'est vraiment un goût épicé, là, spécial, tu sais. Selon le CDSQDC, ils disent un petit goût fruité. Je trouve pas qu'il y a du fruité là-dedans. Ils disent un petit goût fromagé. Oui, mais vraiment moins fromagé que le Galactic Crunch. Donc, on allume ça. <coughs> Tribal. Triple Burger. Vous irez sur mon Instagram, je vais prendre une belle photo du triple burger. Vous irez liker ma photo. Bon, la grosse chose qui est arrivée, là, c'est que le 29%, il est moins efficace que le 27% du Galactic Runs. Le Galactic Runs, pour son 27%, on le sait, c'est malade mental, OK? Le Galactic Runs, OK, c'est pas un arôme que je trippe dessus, le Galactic Runs, mais le buzz dans la tête, ça n'a aucun sens, t'es mêlé, mêlé. Le triple burger, j'ai juste pris une pof, on va continuer ensemble. Mais le 29%, euh, il est vraiment moins intense. Vraiment, vraiment moins intense. Et malheureusement, euh, les terpènes font en sorte que le buzz est vraiment plus léger que le Galactic Runs. Vraiment. Euh, c'est pas dans mes préférés. C'est vraiment épicé. Est-ce qu'on pourrait dire terreux, épicé, terreux? Je, je trouve je, je, Terreux, je trouve que c'est. C'est plus doux. C'est plus agréable. Euh, épicé, je trouve ça vraiment. Euh, c'est un épicé que j'aime pas, finalement. Euh, la différence entre le triple burger de Tribal et le triple burger numéro 6 que Zuzukana m'a donné. Il euh, y a un petit goût bizarre, là, épicé, que j'aime pas trop trop. Mais il y a un petit goût de diesel dans ce phénotype -ci. Euh, Il aurait pu avoir un, un goût de diesel dans celui-ci aussi parce que c'est un triple burger de ce cancer génétique. Et de plus, ils ont écrit comme terpène limonène. Et le diesel euh, vient du limonène. Hein, le limonène, on a les agrumes, le diesel, citron, orange. Hum. Yeah. <coughs> non. Écoutez, j'ai pas trop grand chose à dire là-dessus. Je suis vraiment content que ce soit vraiment de ce concours génétique. J'en fais pousser, j'en ai fumé de Zouzou, et puis c'est vraiment ça. Euh, vraiment content qu'il y, qu y ait des goûts fromagés, épicé terreux. Tribal avec Canara Biotech. Canara Biotech avec Tribal. Vraiment, oh, une, euh, une variété de cannabis, une saveur de, de tout, toutes une bah, ouais, email, pareil, ils ont une saveur, un produit pour chaque saveur. Un produit pour chaque saveur. Bravo! Bravo! Donc euh, si vous voulez fumer la même chose que Zuzukana, Tribal, Triple Burger, euh, ça ressemble beaucoup plus à, au phénotype à Zuzukana que le phénotype numéro 6. Je pense que Zuzu il avait gardé le phénotype numéro 2 et 3, je pense, je m'en souviens plus. Mais euh, ben lui, ses phénotypes, justement, c'était plus épicé avec un petit goût de fromage, justement. Donc, euh, je pense que Zuzu Cana va l'aimer, le triple burger de de Tribal. Donc, à tous les Français là, qui se posent la question, « Oh, moi aussi, j'aimerais ça essayer le cannabis de Zuzu. » Ben, à la SQDC, puis c'est la même chose. Le manteau, je l'avais déjà montré sur Instagram. J'étais cherché à Toronto. À Toronto, euh, au mois de juillet. Donc, euh, dans un gros événement. Donc, euh, j'étais très chanceux. J'étais à Toronto, bro. J'étais à Toronto. Donc, euh, est-ce que c'est disponible? Non. On ne peut pas s'en procurer. C'est comme un peu un, un échantillon. Et puis, euh, on sait qu'au Québec, c'est illégal de vendre euh, des t-shirts, des casquettes avec des compagnies de cannabis. En Ontario, c'est légal. Mais ça ne sera pas à vendre immédiatement en Ontario. Euh, ça va peut-être être à vendre peut-être dans, dans, dans un an, peut-être dans une année. Mais je n'ai pas de date. J'ai aucune date. C'est juste moi qui pense comme ça. La raison, c'est pourquoi, c'est parce que Tribal veut vraiment euh, être sûr de son modèle, euh, être, être vraiment sûr de la qualité de son produit, on parle ici là, de, de la veste, je parle pas ici de cannabis, mais vraiment sûr de, de la qualité de, de, de leur manteau avant de, de mettre ça en, en vente euh, en Ontario et dans les autres provinces. Mais pas le Québec, parce que le Québec, ils veulent pas. Parce que si tu portes un manteau, tu vas fumer plus de cannabis. Euh, si tu portes un T-shirt avec une feuille de cannabis, euh, tu, tu, tu vas prendre d'autres drogues. Donc c'est ça, ça la mentalité du gouvernement au Québec. Donc... Euh, on ira en Ontario. Tout simplement, on ira en Ontario, dépenser notre argent. En Ontario, on va sortir l'argent du Québec. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais ça va être légal dans 5 ans, dans, dans 5, 7 ans, 8 ans. Pourquoi dans 5 ans, 7 ans, 8 ans? Parce que là, il va allumer. Il va allumer, là, que... On s'en calisse, man. Hein? vends des T-shirts. Il y en a-tu des, des, des casquettes de Budweiser, puis des, des, des, des T-shirts de la Bat Bleue. Je pense que oui, donc, euh, complètement ridicule, on le sait. Le gouvernement est complètement ridicule. Euh, je ne sais pas que, pourquoi on parle des T-shirts de bière, mais ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Donc, euh, est-ce qu'il buzz? C'est du cannabis. On sait que le cannabis buzz. Euh, est-ce que c'est plus dans la tête, plus physique? Ah, Je vous le dirais peut-être un peu des deux. Euh, pas trop physique, pas trop physique. Euh, encore peut-être un autre produit comme le le, le, le Galactic Runs euh, peut-être un peu plus là euh, euh je, je sais jamais si c'est cérébral ou cérébral je pense qu'en anglais euh, euh, cérébral non je sais pas pas en tout man je, sais, je, je pense que ça ne rend pas la pareil comme empoté ou euh, quand tu prends une plante puis tu t'amènes dans un plus gros vase euh, transplanté, empoté la musique avec mes mots bro Ok bro, pouce, commentaire, c'est là que ça se passe, euh, le Triple Burger c'est pas mon préféré, j'aime mieux le Gelato Mint, j'aime mieux le Galactic Crunch, j'aime mieux le Power Sherb, je les aime tout plus que le Triple Burger, euh, mais s'il y en a qui sont écœurés du diesel, pis qui en veulent pas de fruité, il n'y a pas de fruité là-dedans. C'est écrit fruité, il n'y a pas de fruité là-dedans, man. Il y a pas de diesel. Donc c'est vraiment tout ce que je veux pas est là-dedans. Donc euh, si vous avez des goûts différents de Winman, souvent des gens me disent euh, euh, Tu fumes toujours des cannabis de myrcène avec limonène, myrcène limonène. Écoutez, j'ai je suis pas payé par youtube donc je fais pas d'argent avec euh, youtube donc j'essaie d'acheter des cannabis que j'aime donc euh, j'essaie de trouver des cannabis myrcène, limonène. donc euh... donc euh, on finit ça là dessus là, là, là je suis encore en train de déraper et puis euh, tribal, triple burger mon homme euh, 29% de THC donc toi si t'aimes le THC, vas-y bro 29% euh... moi je te dirais une petite conclusion finale là Vraiment, là, épicé, soupçonné de fromage. Euh, épicé, soupçonné de fromage. Je te laisse là-dessus. On se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!